Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un réseau post à poste avec un switch avec le logiciel Philus. Alors, tous les éléments dont on aura besoin pour réaliser notre réseau se trouvent dans la partie de gauche. On va récupérer trois ordinateurs, un portable et un switch. Pour renommer les éléments et les configurer il suffit de cliquer dessus va apparaître tout en bas une fenêtre avec divers éléments donc ici vous avez le nom il suffit juste de supprimer de noter ce que vous voulez à la place en dessous on va lui attribuer une adresse ip donc ici ça va être 192.168.0.10 et le masque de sous réseau 255.255.0 on fait la même chose pour les autres éléments pour le poste B l'adresse il faut la changer donc ici ça va être 192.168.0.11 on garde l'adresse du masque du sous réseau comme c'est indiqué on fait la même chose pour le portable ici ça va être 192.168.0.12 masque de sous réseau et on fait la même chose pour le dernier poste l'adresse ajp 512.168.0.13 on va ensuite rajouter notre switch qu'on va placer au centre pour le relier on utilise l'outil câble on clique sur le poste A par exemple et on le relie au switch. On fait la même chose pour les autres postes. Pour vérifier notre fonctionnement, on va utiliser le mode simulation. Donc on clique dessus. Ensuite on clique sur l'un des postes du réseau, donc là par exemple poste A. Vous allez avoir une boîte une fenêtre avec une boîte de dialogue installation des logiciels. Vous cliquez dessus et vous allez installer le logiciel ligne de commande en cliquant dessus et en le basculant dans la partie installer. Ensuite il faudra faire appliquer les modifications. Et voilà donc euh, la ligne de commande qui est installée. Ici vous avez... Euh, Plusieurs menus disponibles que vous pouvez réaliser. Nous on va utiliser la commande ping qui permet de tester la connexion entre les ordinateurs. Donc ici on va par exemple rentrer euh, l'adresse la, du poste C, donc 191 ping 192.168.0.12 et ici vous pouvez voir donc, que les paquets sont envoyés vers le poste. Dans les commandes, on voit bien 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus, donc notre, fond, notre réseau fonctionne correctement. Voilà, c'était une petite vidéo qui vous montrait donc comment réaliser un petit réseau poste à poste.